Oh, un truc SFM d'une heure quarante C'est énorme Bon, j'ai pas le temps de voir aujourd'hui. Allez, tu pars en regarder plus tard. Hop là. Putain, j'ai pas envie de jouer. Si je regardais le film que j'ai mis en regarder plus tard. Je sais pas trop quand m'attendre, mais... Allons-y. Emesis, prix 186. Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons parler d'un long métrage SFM nommé Emesis. Putain, un long métrage SFM. Incroyable quand même. SFM ou Source Filmmaker est le logiciel d'animation natif à Valve. Il permet d'animer des séquences, par exemple de Team Fortress 2 ou de Left 4 Dead, en utilisant quelques assets de Garry's Mode. Voilà. Mais la plupart des contenus réalisés par ça ne durent pas tellement de temps. Mais là, on parle d'un titan de 1h48. Une 1h48 d'SFM, vous y croyez-vous Incroyable. Le logiciel est relativement archaïque par rapport à un cinéma 3D ou un Blender, mais avec une très très bonne maîtrise, il est capable de réaliser des chefs-d'œuvre comme ceux que je vais parler aujourd'hui. Mais dans la plupart des cas, ces animations ne durent pas tant de temps que ça. 1h48, c'est énorme pour un SFM. Pour introduire vite fait un petit concept, dans Team Fortress 2, quand on meurt, on respawn. On ne se pose jamais réellement la question de pourquoi on respawn ou de comment on respawn et qu'est-ce qui se passerait si dans 99% des cas ça marchait et que dans 1% des cas, ça finissait en bain de sang C'est un des sujets qu'aborde Nemesis. Lors d'une nuit sombre, un membre haut placé de l'entreprise bleue disparaît de manière mystérieuse. Un détective privé et un vétéran font donc équipe pour le retrouver. Mais la personne qui recherche est bien plus dangereuse qu'il ne le pense. Bon, maintenant il est temps de parler un peu plus en détail du film. Car bon, ça fait 5 minutes que je le présente, mais bon, on n'en sait rien pour l'instant. Emezi, c'est un thriller d'investigation mêlé à de l'horreur, de l'action et du mystère. Les thèmes abordés par le film sont nombreux. Et parmi ceux-là, j'ai réussi à récupérer ceci La perte de contrôle, la folie des grandeurs, l'apparence de façade, les conséquences des expériences ratées, et... D'autres encore. Emzis, c'est un long métrage qui arrive à rester subtil sur toute sa durée, malgré une forte présence de violences physiques et psychologiques atrocement réelles. Et pour ceux qui chouent dans l'oreille, déjà, arrêtez, voilà. Et non, il n'y a pas de jumpscare, mais ça, on pourra y revenir plus tard peut-être. Mais cette création est quand même assez perturbante. Âme sensible, s'abstenir. Mon visionnage fut guidé par une qualité d'image proche du cinéma. Un sound design irréprochable. Un scénario cuisiné aux petits oignons, des dialogues réalistes et des personnages crédibles. Si vous n'avez pas encore vu Mésis, bah allez le voir. Cette vidéo est déjà finie. Je pouvais pas réellement en dire plus par peur de spoil entièrement le scénario, généralement. Et je vais vous dire du coup à plus. Et retenez bien, le sommeil c'est la meilleure médecine.